Il ne nous reste plus de temps pour les questions et les réponses ce matin. Il est temps maintenant des déclarations des députés. The member from brampton, East. Député brampton yes. Merci, Madame la Présidente. C'est un grand plaisir pour moi d'être de retour en chambre cette semaine, durant les dernières semaines. Sous le leadership du premier ministre Ford, on a pu offrir des investissements essentiels à Brampton et en Ontario. Euh, il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de me joindre au premier ministre et à mes, caucus, à mes collègues du conseil des ministres pour annoncer une nouvelle école en partenariat avec l'école métropolitaine de Toronto. On pourra accueillir plusieurs euh, étudiants diplômés. Cette école de médecine est la première à être annoncée dans la grande région de Toronto et se retrouvera au centre-ville de Brampton et on ouvrira les portes en 2025. Pour appuyer la croissance économique, on est on a entré en partenariat avec Magna pour annoncer un investissement de 407 milliards de dollars. Cet investissement permettra de créer 1 000 emplois spécialisés et 160 seront, se retrouveront à Brampton alors que l'entreprise prend plus d'expansion et, et appuie le développement de véhicules électriques tels que différents véhicules de, de Ford. On travaille très fort pour offrir plus d'occasions aux Ontariens et je suis fier que sous le leadership de M. Ford, on n'accusera plus de retard à Brampton. Déclaration des députés, euh, député d'Oshawa. Euh, merci Monsieur le Président. J'ai reçu une lettre de Julie Pli à Oshawa. Elle me dit que je ne suis pas quelqu'un qui se euh, décrit en étant activiste euh, ou militante. J'ai rarement critiqué le gouvernement et les politiques du gouvernement. Je pense que euh, je dois défendre les intérêts de, des prochaines générations et de mes voisins, le premier ministre semble vouloir miner notre système de santé pour faire en sorte que le secteur lucratif soit notre meilleure possibilité. Jamais de toute ma vie, dû, je n'ai jamais eu à me préoccuper qu'une un, qu ambulance ne soit pas disponible ou une salle dans les hôpitaux. Mais maintenant, voilà la réalité en Ontario. Les gens décèdent. Et Le premier ministre a dit qu'il n'allégait Jamais se départir du secteur public, mais il est en train de le miner. On sait que les secteurs privés offrent de, plus d'incitatifs pour, pour offrir de meilleurs soins. Ça veut dire que les gens vulnérables vont souffrir encore plus. Quel legs de la part de ce gouvernement euh, par le passé? On était tellement fiers de notre système de santé. C'est une grande fierté pour nous. On était un exemple que les autres pays voulaient suivre. On ne peut pas se permettre de perdre ce système universel. Mais j'ai dit, on a toute une, une bataille pour tenter de sauver ces soins et je suis solidaire avec vous pour le faire. Merci. Déclaration des députés. Député d'oxford Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter un bon ami, Doug Miner, d'être le d'art de 2023, euh, ou plutôt à être intronisé au Temple de la renommée d'agriculture. C'est tout un honneur pour lui, qui a passé plus de 40 ans à développer le secteur de l'agriculture avec son travail et ainsi qu'avec plusieurs organisations telles que Sea Growers et avec euh, le, la foire euh, agricole, peut-être qu'un de ses plus grands euh, événements qu'il a lancés. C'est en 1994, une foire agricole à l'extérieur. Depuis ce temps-là, il a continué de participer avec cette foire et est devenu pré président en 2012 et a permis à ce que cela puisse croire, euh, croître jusqu'à se développer aussi dans l'Est de l'Ontario. Il a aussi développé 140 acres et a fait en sorte que ce soit L'endroit permanent, de la foire. il a pris sa retraite en tant que président l'année dernière. Il a toujours compris l'importance de développer le secteur de l'agriculture. Après à, à être diplômé au Collège de l'Agriculture, il a travaillé aussi au sein du ministère de l'Agriculture et il continue de partager son, toutes ses connaissances avec les prochaines générations. Félicitations, Doug, encore une fois. et Merci pour tout votre service tout au long de votre vie envers le secteur agricole. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Falls. Ce fut le 37e anniversaire du décès de Tommy Douglas. Dernièrement, en 2004, la CBC a, a eu un vote pour euh, savoir qu'il était le plus grand Canadien. Et le gagnant n'a pas été Wayne Gretzky, Shana Twain ou même Terry Fox. C'était Tommy Douglas. Tommy Douglas est le père de notre système de santé universel. En tant que premier ministre de la Saskatchewan, il a lancé le premier système à un payeur unique pour la santé. Il l'a fait en tant que premier ministre, tout en gérant 17 budgets équilibrés de suite et même en atteignant des surplus. Gardez tout cela à l'esprit lorsqu'on nous dit qu'on doit euh, apporter des compressions dans les services publics pour être euh, responsable du côté financier. Avant cela, on n'aidait pas les familles avec les coûts de la santé. Les coûts de la santé, c'était inabordable, inaccessible. M. Douglas a pensé que ce n'était pas juste que certains pouvaient se permettre de payer pour la santé et d'autres ne pouvaient pas. Il a passé toute sa vie à tenter de changer la vie des gens. On doit se rappeler de Tommy Douglas et tout ce qu'il a accompli. Les Canadiens le savent, que le système universel, abus non lucratif, et ce qui est notre plus grande fierté en matière de santé, on doit s'assurer qu'on prend soin des autres et qu'on ne met pas l'accent sur les profits pour défendre les intérêts des vulnérables. Le, le Parti conservateur nous dit que c'est plutôt l'innovation mais c'est plutôt de tenter de relancer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et c'est les gens, les Ontariens qui vont en souffrir. Déclaration des députés, le député de Tobico Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Alors que c'est la fin du mois de, de l'histoire des Noirs, je voudrais parler de certains événements dans ma circonscription, où une politicienne a lancé une, une motion qui a été adoptée à, au sein de la Chambre des communes la docteur Jean Augustine qui l'a fait à la Chambre des communes à Ottawa. J'ai été ravie de, de participer à un événement plus tôt ce mois pour euh, commémorer son euh, héritage de Mme Augustine euh, et qui a changé des vies. Euh, je me suis joint à Humber College pour accueillir l'événement euh, patrimoine des Noirs 365 pour euh, mettre l'accent sur euh, tous les accomplissements des Noirs du côté académique. C'est la première année et on a rendu hommage à cinq personnes euh, extraordinaires de la communauté. Il y avait des personnes qui ont partagé leur histoire de résilience et de résistance et qui ont contribué tant à leur succès. Ils sont euh, Mme Parmetta, Ian Stewart, pharmacien de Jacqueline Edwards, présidente des, des travailleurs de, des forces de l'ordre, Jackie Edwards et, bien sûr, Jean Augustine, pionnière de longue date dans la communauté. Leur succès est un modèle à suivre et j'ai hâte d'y assister encore l'année prochaine. Déclaration de député, député de Waterloo, je saisis cette occasion pour mettre l'accent sur ceux qui ont gagné, gagné le programme de reconnaissance de, des personnes qui ont bâti la communauté. Euh, Dual Alega, qui euh, offre des services à la communauté musulmane. Euh, Kalis Kai, qui euh, mène une, or, un organisme des jeunes qui offre des ressources en éducation. Sarah Gellinger. Euh, qui offre un, euh, un, un, un, télé un ballot diffuseur euh, pour offrir plus d'informations aux jeunes. Euh, Madame McConnell euh, qui offre des cours de la sixième année. En tant que directrice associée, Lila Reed a fait partie intégrante de mener ce groupe de femmes des, des chefs de file et Rebecca Short qui a partagé les, les histoires partagées de la communauté pour offrir des services à la communauté. Sarah Patakasi est un leader au niveau des infirmiers et infirmières. Et finalement, Sarah Wilson a développé un programme du secteur catholique pour changer le flux vous êtes tous une inspiration. Félicitations d'avoir gagné ce prix. Merci. Déclaration des députés. Député de Chatham-Kentley-Minton. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président Ferguson, Arthur Jenkins, qu'on connaissait en étant Fergie, est né en 1932 à Chatham. Son père était le fils d'immigrants de la Barbade et, en tant que jeune homme, Fergie a été un travailleur acharné, il était déterminé, il était excellent dans plusieurs sports tels que le basketball et le hockey. Et sa grande capacité de lancer très rapidement et, et de manière très fiable a, a suscité beaucoup d'attention à l'âge de 22 ans. Il a commencé dans la Ligue nationale pour les Phillies de la Philadelphie. Ensuite, il a été échangé aux Cubs de Chicago. Et il a pu lancer au Wrigley Field. Jenkins a été reconnu comme un des meilleurs joueurs et a gagné le prix Cy Young même. Il a aussi joué au basketball avec les Globetrotters de Harlem. Et en 1979, il a été nommé hors de, du Canada avant de prendre sa retraite en 1983. En 1991, Jenkins est devenu le premier canadien d'être intronisé au temple de la renommée. De, du baseball à Cooperstown ce 10 juin. S'il vous plaît, joignez-vous à Chatham-Kent alors qu'on rend hommage à, à M. Jenkins, alors qu'on va commémorer une statue en son honneur. Déclaration des députés. Député de Guelph. Euh, merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour rendre hommage aux, aux centaines de personnes qui ont, ont, sont venues à Queen's Park euh, samedi et qui l'ont fait aussi dans leur communauté pour euh, envoyer un message au premier ministre de ne pas déchiffrer la ceinture de verdure. On ne peut pas se permettre de paver la ceinture de verdure et les terres qui permettent de faire pousser les aliments qu'on mange et qui empêchent les inondations. Les gens demandent qu'on mette l'accent sur les biens publics au lieu d'offrir plus de profits aux promoteurs immobiliers. La ceinture de verdure offre 9,6 milliards de dollars de retombées économiques à notre économie à chaque année. Et Son infrastructure naturelle offre 3,2 milliards de dollars d'avantages à la province, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter les inondations. C'est responsable pour le gouvernement de mettre tout ça en danger alors que le groupe de travail en matière de logement a dit explicitement qu'on n'a pas à déchiffrer ces terres pour s'attaquer à la crise du logement, donc la part des Ontariens partout dans la province. Je voudrais rappeler au gouvernement que le gouvernement est là pour toute la population, non pas pour quelques promoteurs immobiliers et de paver la ceinture de verdure, et de contribuer à l'étalement urbain n'est pas l'avenir que les Ontariens veulent ou ne peuvent se permettre d'avoir. Merci. Order. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Brampton Député Brampton-Nord, prochaine déclaration. Merci, Monsieur le Président. C'est bien de vous voir dans le fauteuil. C'est bien d'être de retour. C'est un privilège pour moi de prendre la parole et d'aborder la question, non seulement euh, de la plus grande exposition du secteur automobile, mais la plus grande foire des consommateurs, bien sûr, c'est la foire internationale de l'automobile qui ont célébré un anniversaire qui vient de conclure hier, et ce fut un succès retentissant il y a. Plus de 330 000 qui y vont, des visiteurs qui viennent de partout au pays. Il y a 650 000 pieds carrés d'exhibitions. Et je pense que deux grands succès, c'était l'exposition de Lamborghini et un véhicule qui permet de défendre les Ukrainiens. Il y avait Frank Noté et je voudrais lui féliciter pour tous ses efforts pour avoir lancé cet événement. Et ce fut euh, tout un succès pour lui et son équipe. Et il y a aussi des représentants de, de Trillium. Et je me souviens d'avoir travaillé. Euh, dans la foire euh, et par le passé alors que je vendais des véhicules pour de Brampton et j'ai même vendu un véhicule là-bas. J'étais un, un très bon venteur d'auto. C'est un événement que je me rappel rappellerai à tout jamais et je suis sûr que on, euh, ceux qui ont participé vont se rappeler de, ces événements, de cet événement et je voudrais féliciter et meilleur succès à l'avenir pour cette foire. Merci. Merci. Député de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de prendre la parole en tant que le premier député euh, de descendants africains élu au Parlement. J'aimerais aujourd'hui parler du euh, mois de l'histoire des Noirs. J'ai eu la possibilité pendant ce mois de participer et d'organiser à plusieurs événements qui célèbrent les contributions multiples et les accomplissements des Ontariens et Ontariennes Noirs de la province et du pays. Ces événements nous rappellent de nous, que nous avons des responsabilités et que nous devons lutter contre la discrimination et le racisme. Lors de ces événements, j'ai eu la possibilité de partager les mesures que notre gouvernement prend afin de soutenir les communautés noires, que ce soit pour mettre, à mettre fin au racisme. Nous avons des subventions visant à lutter contre la haine et contre le racisme. Nous voulons une province beaucoup plus inclusive. Ce mois-ci, j'ai également eu la chance de visiter plusieurs organisations communautaires pour soutenir les mesures entreprises pour les communautés noires. Il y a également un centre pour les professionnels noirs dans ma circonscription à Scarborough au Centre. Ce centre se concentre sur les obstacles auxquels les populations noires, surtout les jeunes, sont confrontées. On parle, entre autres, de l'accès à l'emploi et des connaissances qui peuvent aider au développement, à l'éducation et à la défense des intérêts. Merci, Monsieur le Président. Le temps alloué...